Que ton nom soit élevé. Alléluia. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Saint-Esprit prend le contrôle de ce moment. Saint-Esprit prend le contrôle de ce moment. Saint-Esprit prend le contrôle de ce moment. moment. Purifie-moi. Oh Dieu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 Éternel, mon Dieu, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Père éternel, hier, par ma faute, Seigneur, mon Dieu, nous avons raté un rendez-vous devant ta face. Je prie, Père éternel, que tu me pardonnes. Oh, Père éternel, purifie-moi. Et pour toutes les autres fautes, Seigneur, mon Dieu, que j'ai pu commettre devant ta face, celles dont je ne me souviens même pas, celles que j'ai faites sans me rendre compte, Seigneur, je te demande pardon, purifie-moi. Oh, Dieu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 J'ai péché contre toi, Yahweh. Oui. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, pardonne-moi. Éternel, ta parole me dit que si je reconnais mes transgressions, et Seigneur mon Dieu, si je te demande pardon, le sang de Christ est versé pour moi, et que tu me pardonnes toutes mes iniquités, c'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci à l'instant. Merci pour mes frères et sœurs. Merci, Éternel, mon Dieu, pour nos vies. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es avec nous. La parole de Dieu ne peut se dédire. Seigneur, tu as dit dans ta parole que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Je crois, Père, que ce soir encore, ô Roi de gloire, nous sommes venus à ta rencontre et tu daignes être au milieu de nous, parce que tu nous aimes, parce que tu es Dieu et que tu ne reviens pas sur ta parole, Lorsque tu as dit que tu nous aimes malgré tout, Père, je sais, ô oh Père éternel, que lorsque tu l'as dit, tu le manifestes. Ce soir, Seigneur mon Dieu, visite-nous. Seigneur, ce soir, remplis-nous. Seigneur, ce soir, parle à notre âme. Parle-nous, Seigneur mon Dieu. Permets-moi, ô oh Dieu Tout-Puissant, d'être le canal qu'il te faut. Le canal, ô oh Seigneur, qu'il faut pour parler à tes enfants. Parce que je sais, Seigneur, que tu as un message particulier pour chacun de nous, pour chacun de tes enfants. Tu m'as mis à cœur des choses à partager avec tes enfants, Père, parce que tu veux parler à l'âme de quelqu'un ce soir, parce que tu veux parler à quelqu'un ce soir, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Éternel, mon Dieu. Ce soir, Seigneur, ce que nous voulons, c'est adorer. Nous soupirons après toi, Seigneur, ce soir. Alléluia. Mon âme soupira, près toi et mon esprit,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 Ma vie, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Bienvenue, adorateurs et adoratrices, dans ce moment que le Seigneur lui-même a permis. Père éternel, ces instants ont été décrétés par l'Éternel lui-même et nous savons le bien qu'il nous fait à travers ces moments d'adoration. Dieu aime l'adoration. Et il ouvre les écluses des cieux sur nous ce soir. Dieu est assis sur son trône et attend. Nous attend depuis longtemps pour que nous venions l'adorer. Si tu es venu me rejoindre ce soir, tu as la bonne place. Bien-aimé, ouvre la bouche et dis à l'Éternel, « Seigneur, je suis là pour toi ce soir. »« Seigneur, je suis là pour toi ce soir. »« Seigneur, je veux t'adorer. »« Seigneur, mon Dieu, accepte mon adoration. »« Reçois mon adoration. »« Reçois mon adoration éternelle. » « Louange à toi, tu es Dieu et tu me fais la grâce d'être ton enfant. Seigneur, ce soir, reçois mon adoration. Oh Seigneur, parle à mon âme ce soir, parle à mon cœur ce soir. Je veux me joindre aux anges, aux archanges, aux 24 vieillards pour t'adorer, pour t'adorer, Père. » Mets dans ma bouche les paroles que tu veux. Père éternel, remplis-moi de ton amour, de ta puissance, de ton esprit, parce que Seigneur, je veux communier avec toi ce soir. Seigneur, je ne veux pas sortir de ce moment d'adoration de la même façon que je suis entré. Seigneur éternel, visite-moi ce soir. Seigneur éternel, parle-moi ce soir. Seigneur éternel, cette nuit, je vais la passer dans tes bras d'amour. Et je veux, Seigneur mon Dieu, me réveiller avec encore plus de force, avec encore plus d'énergie, avec le Saint-Esprit qui me guide, qui me parle, qui me conduit et qui me donne la victoire. Seigneur mon Dieu, chaque fois que j'ouvre les yeux, je suis convaincu, ô oh Dieu Tout-Puissant, que c'est pour moi que tu, tu, tu as permis que j'ouvre les yeux parce que tu as encore des merveilles pour moi. Tes bontés qui ne sont pas épuisées sont à ma disposition chaque fois que j'ouvre les yeux. Oh Seigneur mon Dieu, tu me fais la grâce de venir à cet instant pour venir t'adorer. Et je veux te chanter ce soir. Je veux reconnaître Seigneur mon Dieu, ta gloire. Je veux reconnaître ce soir mon Dieu, que tu es le plus bon, tu es le plus beau, tu es le plus grand. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es assis sur ton trône et tu agis en ma faveur. Quand tu te lèves, ta parole dit que tout se disperse. Quand tu parles, tout fait silence. Seigneur, ce soir, parle à mon âme. Parle à mes circonstances. Parle à ma vie, ô oh Père. Oh, je veux t'adorer. Mon âme veut simplement t'adorer, ô oh Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Alléluia. Bien-aimé, avec moi, chante avec moi. Oh, ce cantique merveilleux. Pour dire à l'Éternel... Que les cieux proclament la gloire du ressuscité. Alléluia! Alléluia! Louange à toi, ô roi de gloire. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Bien aimé, est-ce que tu peux chanter avec moi ce soir? Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras Jésus, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux ce soir pour t'adorer toi seul, Jésus. Oh, dis avec moi, bien-aimé, a jamais tu seras, Jésus, l'agneau sur le trou. Je fléchis les genoux ce soir, Yahweh, pour t'adorer toi seul, Jésus. À jamais tu seras, tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les yeux, Jésus. À jamais tu seras, oh tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux ce soir, papa, pour t'adorer toi seul, Jésus. Seigneur, quand je regarde l'univers, quand je regarde le ciel, quand je regarde la terre, quand je regarde la mer, quand je regarde le coucher du soleil, quand je regarde le lever du soleil, tu es Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. J'ai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 la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. Oh Seigneur, je veux chanter ta gloire. Je veux chanter la gloire du ressuscité l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu à jamais tu seras Jésus l'agneau sur le trône je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Jésus. Bien-aimé, dis à l'éternel, Seigneur, ce soir, je veux t'adorer. Seigneur, ce soir, je veux fléchir les genoux pour t'adorer. Parce que toi seul mérite l'adoration. À jamais tu seras Jésus. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Jésus, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer, toi seul, Jésus, je veux chanter la gloire du ressuscité. Bien aimé, dis-le avec foi, dis-le avec sincérité. Je veux chanter la gloire du du ressuscité l'agneau immolé nous a racheté pour Dieu oh Seigneur tu seras à jamais l'agneau sur le trône à jamais tu seras l'agneau sur le trône oh l'agneau sur le trône visite chaque personne ce soir chaque personne qui se connecte, à jamais tu seras l'agneau sur le trône je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul jésus seigneur quelle que soit ma situation c'est toi que je vais adorer je veux Chanter la gloire du ressuscité. Ah, oh, Seigneur. L'agneau immolé, Jésus, nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer toi seul. Jésus. Oh Seigneur, personne ne peut se comparer à toi. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Quelle que soit ma situation, quelles que soient les circonstances de ma vie, tu demeures l'agneau sur tout le trône. Et nul ne peut se comparer à toi. Nul ne peut contester avec toi, Père. Je suis heureuse de t'appartenir. Je suis heureuse d'être, oh, ta chouchou. Je suis heureuse d'être l'enfant de Dieu. Je suis heureuse d'être une princesse dans le royaume. Je suis heureuse d'être cohéritière avec Christ. Louange et honneur te soit rendu, au oh, roi de gloire. Alléluia. Merci, Seigneur, que ton nom soit élevé. Seigneur Jésus, je n'ai pas de mots pour te dire combien je t'aime. Seigneur Jésus, je n'ai pas de mots pour te dire combien je t'aime. Jésus, oh, tu es mon roi. Seigneur Jésus, tu es ma victoire. Oh Jésus, oh, tu es mon roi. Papa Yahweh, tu es ma victoire. Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur Jésus, tu es ma victoire. Jésus, oh, tu es mon roi. Papa Yahweh, tu es ma victoire. Oh Jésus, oh, tu es mon roi. Seigneur Jésus, tu es ma victoire. Papa Yahweh, je n'ai pas de mots pour te dire combien je t'aime.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 Seigneur Jésus, tu es ma victoire. Seigneur, tu es notre victoire. Seigneur, quelles que soient les tribulations, quelles que soient, Seigneur mon Dieu, les épreuves, tu restes notre victoire. Tu es notre roi. Et nous voulons te célébrer. Jésus, oh, tu es mon roi. Seigneur Jésus, tu es ma victoire. Seigneur, c'est toi qui es moi à la croix pour moi. Seigneur mon Dieu, là où personne ne pouvait le faire, toi, tu t'es offert un sacrifice pour moi. Et sur cette croix, Père, c'est moi qui devais être cloué à la croix. Mais toi, tu as pris ma place. Tu as pris ma place, Seigneur mon Dieu. Et tu as subi mille fois, dix mille fois, Seigneur mon Dieu, ce que moi je devais subir. Jésus, oh, tu es mon roi. Seigneur Jésus, tu es ma victoire. Seigneur, tu es ma victoire. Seigneur, même s'il y a des épreuves, je suis convaincu que Seigneur, tu as quelque chose de merveilleux pour ma vie. Seigneur, le souffle de vie que tu me donnes déjà, c'est quelque chose de merveilleux, ô oh, roi de gloire. Jésus, oh, tu es mon roi. Seigneur Jésus, tu es ma victoire. Jésus, oh, tu es mon roi. Yeah, oui. Seigneur Jésus, tu es ma victoire. Seigneur Jésus, je n'ai pas de mots pour te dire combien je t'aime. Papa Yahweh, oui. je n'ai pas de mots pour te dire combien je t'aime. Jésus, oh, tu es mon roi. Seigneur Jésus tu es ma victoire. Jésus, je veux t'adorer. Seigneur Jésus tu es ma victoire, tu es ma victoire Seigneur. Jésus, tu es mon roi. Ah. Seigneur Jésus tu es ma victoire et que Oh Jésus, tu es mon roi. Yahweh. Seigneur Jésus tu es ma victoire et que et que que Jésus, tu es mon roi. Seigneur Jésus, tu es ma victoire. Seigneur, c'est pourquoi je veux glorifier ton nom. Avec mes frères et sœurs ce soir, je veux glorifier ton nom. Nous glorifions ton nom. Bien les chante avec moi. Nous glorifions ensemble le nom de l'Éternel. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions. Glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Bien-aimé, imagine-toi au milieu des anges avec le cœur céleste. En train de dire à l'Éternel que tu le glorifies. Oh Seigneur. Imagine-toi avec les 24 vieillards qui ont jeté leur couronne pour s'incliner, pour se prosterner devant le roi de gloire. Et chante avec eux.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 Les méchantes avec les anges, les archanges. Alléluia. Amen. Nous reçoivons la visite du Saint-Esprit à l'instant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia Seigneur, nous glorifions ton nom devant toi Seigneur ce soir nous voulons glorifier ton nom. Nous, ton nom nous glorifions ton nom nous glorifions ton nom nous glorifions ton nom bien aimé que ce soir ton adoration fasse lever le roi de gloire que ton adoration fasse dire à Jésus qui m'a touché que Jésus ce soir par ton adoration dise qui m'a touché nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, tu es digne d'adoration. Tu es digne de gloire. Tu es le Dieu trois fois saint. Tu es le lion de la tribu de Judas. Tu es l'étoile brillante du matin. Oh Seigneur, mon Dieu, tu es celui devant qui personne ne peut tenir. C'est celui qui dit et la chose arrive. es le Dieu d'éternité en éternité. C'est toi qui fais lever le soleil, Père. Oh, à ton ordre, Seigneur, le soleil se lève le matin à l'est. Et le soleil va se coucher à ton, à, ton, à ton ordre, Seigneur. Le soleil va se coucher à l'ouest. Mais Seigneur, mon Dieu, le soleil sait qu'il ne peut pas rester à l'ouest indéfiniment parce que tu l'attends à l'est le matin. Tu lui as donné cet ordre dans la création. Et le soleil t'obéit. La nature t'obéit. La création t'obéit. La, la, cré, la création se prostène pour t'adorer. Et les anges te prosternent Seigneur. Pourquoi nous ne pouvons pas t'adorer? Oh Seigneur, nous glorifions ton nom, oh Jésus, nous glorifions ton nom, nous glorifions ton nom, nous glorifions ton nom. Seigneur, comment ne pas t'adorer, pour nous Seigneur tu es allé au calvaire, pour nous tu es allé au calvaire, alors qu'il te suffisait même de dire, Seigneur, je ne veux plus continuer. Parce que Seigneur, c'est trop douloureux. Et l'Éternel t'aurait ramené d'où tu venais. Parce que toi, tu étais à la création du monde. Mais tu as dit, je vais jusqu'au bout, parce que je les aime. Alléluia. Amen. Le châtiment qui produit la paix. La parole de Dieu dit que ce châtiment est tombé sur toi. Oh Jésus pour moi. Oh Seigneur en ma faveur, ce châtiment est tombé sur toi Ton sang a coulé pour ma vie Alléluia Amen Ce soir je t'adore Parce que c'est ton sang qui me fait justice Ton sang combat pour moi Ton sang est ma victoire Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Amen. Seigneur, tu es Dieu. Nul ne peut se comparer à toi. Alléluia. Adorateur, adoratrice, ce soir, j'aimerais, pour commencer notre parcours dans la parole de Dieu, vous inviter à lire avec moi le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 14. Deutéronome, chapitre 7, verset 14. Verset 6, pardon. Deutéronome, chapitre, 16, chapitre 7, verset 6. Deutéronome, chapitre 7, verset 6 à 9. Est-ce qu'on peut lire avec moi? Est-ce qu'on peut l'écrire sur la plateforme? Deutéronome, chapitre 7, verset 6 à 9. Je lis la parole de Dieu. Deutéronome, chapitre 7, verset 6 à 9. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne. En tous les peuples, qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc, que c'est l'éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Alléluia, bien-aimé, l'éternel t'a établi toi, adorateur, toi, adoratrice. Il dit que nous sommes un peuple saint, parce que ce qu'il a dit à Israël hier, ça s'applique également à nous. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, nous sommes un peuple saint. Et ce n'est pas parce que nous sommes méritants, ce n'est pas parce qu'on surpasse surpasse tous les autres, mais c'est parce qu'ils nous aiment, tout simplement. Alléluia. bien aimé, il dit, c'est parce qu'ils nous aiment, ce n'est pas pour autre chose. Quand Dieu t'a établi, il y a beaucoup de personnes qui auraient pu l'adorer. Aujourd'hui, il y en a qui ne savent même pas, qui ont envie d'adorer l'éternel peut-être, mais qui, qui, qui ne savent même pas par où commencer. Il y a des personnes même qui n'ont même pas l'opportunité même de prier. Il y a des personnes même là qui sont perdues. Mais toi, Dieu te fait la grâce d'être adorateur, d'être adoratrice. Et il dit, c'est lui qui t'a choisi. Alléluia. Pour que tu lui appartiennes. Et il dit, que ce n'est pas parce que tu suis pas qui que ce soit, mais c'est parce qu'il t'aime. Et il continue en disant, ce Dieu fidèle. D'abord, il dit que c'est lui l'éternel qui est Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu que lui. Et c'est parce que nous y croyons, toi et moi, que nous sommes retrouvés, que nous nous retrouvons tous les soirs de 21h à 22h pour l'adorer. Il dit, « Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Bien-aimé, tu peux t'estimer heureux, tu peux t'estimer heureuse, parce que le Dieu que tu adores, il dit qu'il est fidèle, il dit qu'il garde son alliance. Jusqu'à la millième génération. Là, il ne s'adresse plus forcément à Israël. Il s'adresse à toi et à moi parce qu'il parle de la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Si tu observes ses commandements ce soir, si tu aimes l'éternel ce soir, et si c'est pour ça que tu es venu l'adorer, tu peux t'estimer heureuse, tu peux acclamer ton Dieu parce que ton Dieu, il est fidèle. Et pour toi, il garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération. C'est-à-dire que les générations... Actuellement, tes générations à venir. Le Seigneur dit qu'il garde son alliance. Bien aimé, comment ne pas acclamer un tel Dieu Comment ne pas louer un tel Dieu Alléluia C'est pour toi qu'il est mort, Jésus-Christ. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha et oméga, il n'y a point d'autre que toi. Bien aimé, si tu peux chanter ce Dieu qui garde son alliance. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha et oméga, il n'y a point d'autre que toi. Bien aimé, si tu sais que je suis dans le deuil. Hier, j'ai enterré un être cher. Mais aujourd'hui, au moment où je suis en train d'adorer l'éternel, il y a une joie qui me remplit. Parce que Dieu veut parler à quelqu'un ce soir. Parce que Dieu, ce soir, nous montre qu'il est le Dieu de l'alliance. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Omega, il n'y a point d'autre que toi. Seigneur, c'est vrai, hier j'étais affligé. Hier, j'étais effondré. Tu as fait venir à côté de moi ta fille Angelina Domoro-Debo pour venir me soutenir. Et sa présence m'a fait du bien. Seigneur éternel, et aujourd'hui, tu me, tu me conduis dans cette adoration par le Saint-Esprit et tu mets la joie dans mon cœur. Si ce n'est pas toi, Seigneur, qui peux le faire. Dieu qui garde l'Alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Omega il n'y a point d'autre que toi. Ton nom est Jehovah, ton nom est Elohim au son de ta voix tout genou fléchit au son de ta voix.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 Oh Dieu d'Abraham Tu es le Dieu d'Isaac Dieu de Jacob oh, Dieu d'Élisée Tu réponds par le feu Tu es le Dieu de Daniel Alpha et Omega Il n'y a point d'autre que toi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 « Il n'y a point d'autre que toi. » Bien-aimé, Dieu nous conduit encore dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3, verset 14 et verset 17. Genèse chapitre 3, verset 14. Bien-aimé, nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 14. « L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela,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 Mais vous remarquerez que malgré le fait qu'ils aient péché, Dieu ne les maudit pas. Non. Dieu maudit plutôt le serpent. Est-ce qu'on comprend bien? Dieu nous aime. Dieu ne peut pas maudire ses enfants. Il dit, il maudit plutôt le serpent. Et c'est au serpent, il dit, « puisque tu as fait ça, plus que tu as induit moi, mes enfants, en erreur, c'est toi qui seras maudit. » Alléluia. Bien-aimé, c'est nous que le Seigneur aime. Si tu es conscient du fait que le Seigneur t'aime, tu peux l'adorer à chaque instant. Parce qu'il ne peut pas te maudire. Alléluia. Gloire à l'éternel. Et il, il, mieux que ça, il, il, il, je continue au verset 17. Oui, avant d'y arriver même. Il, non seulement il maudit le serpent, mais il donne à la femme le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Alléluia. Et des siècles plus tard, il fait venir Jésus par une femme pour... Euh, on va dire euh, détruit toutes les œuvres du diable à jamais. Parce qu'il a vu en la femme un potentiel. Il a vu en la femme un potentiel de prise d'initiative, d'influenceuse. Dieu utilise ce soit ton, ton potentiel pour te bénir. Il ne te maudit pas. Dieu voit en toi un potentiel. C'est nous les êtres humains qui voyons en toi des défauts. Dieu voit le potentiel et ce potentiel il le récupère. Et puis il fait de toi une personne importante.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 que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Bien-aimé, là encore, ce n'est pas l'homme que Dieu maudit. Il maudit le sol. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous voyez comment nous sommes importants pour l'éternel? Il maudit le sol. Il ne maudit pas l'homme. Alléluia! Il maudit le sol parce qu'il est le Dieu qui garde son alliance. Et Dieu, il nous aime. Il ne nous a pas créé pour nous maudire. Dieu qui garde l'alliance.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 Le livre de Genèse, au chapitre 8, versets 20 à 21. Parce que quand on dit Dieu a maudit le sol, et que ça va être dur pour l'homme, il va travailler et tout ça, on pense que c'est fini. Mais dans le livre de Genèse, chapitre 8, versets 20 à 21, est-ce qu'on peut lire ensemble Genèse, chapitre 8, versets 20 à 21. Si on l'écrit, Genèse, chapitre 8, versets 20 à 21, la parole de Dieu dit...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 Dieu dit à partir de Noé qui a bâti un hôtel, il ne maudira plus la terre. Ça veut dire que de façon normale, de façon naturelle, ta bénédiction elle est disponible. La terre n'est plus maudite. Ça veut dire que la, la ce qui était attaché à ça, la punition qui était attachée à la malédiction de la terre n'est plus valable pour toi parce que Dieu dit je ne vais plus maudire la terre. Et donc cette terre, le travail que tu fais sur cette terre, ce que tu fais sur cette terre, tu as ta bénédiction dedans. Parce que Dieu dit, je ne vais plus maudire la terre à cause de l'homme. Parce que si je veux regarder l'homme là, c'est pas bon pour lui. Il dit, je ne vais plus maudire la terre à cause de l'homme. Et il dit, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'avais fait. Il est le Dieu de l'alliance bien aimé Et ce qui est merveilleux, il dit, Noé, qu'est-ce qui a fait que Dieu a dit ça il dit, Noé a bâti un hôtel à l'éternel. Bien-aimé, le fait que nous soyons en train d'adorer sur cette plateforme, c'est un hôtel que nous avons bâti comme ça pour l'éternel. Nous avons bâti un hôtel pour l'éternel. Et pour ça, cette bénédiction de l'éternel, cette promesse de l'éternel, elle est également valable pour toi, bien-aimé. L'hôtel que tu as bâti, quand tu pries, dis au Seigneur, souviens-toi, Seigneur, de cet hôtel d'adoration que nous avons bâti pour toi. Souviens-toi, Seigneur, que c'est pour toi que nous l'avons fait, Père. Et nous voulons t'adorer chaque jour. Laisse-moi librement t'adorer. Parce que toi, Seigneur, tu n'as pas maudit la terre pour moi. Seigneur, tu n'as pas maudit la terre. Ce qui devait être dur, Seigneur mon Dieu, tu l'as enlevé. Et pour moi, Seigneur, tout ce que je ferai sur cette terre, tout le travail que je vais faire est chargé de bénédiction, est chargé de louanges. Bien-aimé, c'est le temps de ta récolte, c'est le temps de ta bénédiction. L'Éternel a fait une promesse à Noé, depuis Noé jusqu'à nous aujourd'hui. Et cette promesse-là, elle subsiste. Alléluia. Tant que la terre subsistera, tu seras béni. Tu seras béni. Accroche-toi à l'Éternel. Continue de bâtir un hôtel pour lui. Cet hôtel d'adoration, bien aimé, ne l'abandonne pas. Parce que par l'adoration, Dieu ouvre les écluses des cieux sur ta tête. Il ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Alléluia. Merci éternel, mon Dieu. Bien aimé, fais des déclarations devant l'Éternel. On est en train d'aller à la fin de l'année. On va entrer dans la nouvelle année bien aimé Tu déclares ce soir, « Éternel, mon Dieu, tes promesses sont à moi. » Seigneur, ce que tu as promis depuis Noé me concerne. Seigneur, tu ne m'as jamais maudit. Au contraire, tu es revenu, Seigneur, mon Dieu, sur la terre même que tu avais maudit parce que tu sais que je dois en bénéficier. Éternel, mon Dieu, je déclare aujourd'hui, je proclame aujourd'hui que je rentre dans tes promesses. Je proclame aujourd'hui que je rentre dans tes bénédictions. Je proclame aujourd'hui que la destinée que tu as tracée pour moi, je rentre dans cette destinée et personne ne peut arrêter. Père, je vais continuer de t'adorer. Cet hôtel d'adoration, c'est pour toi, Seigneur mon Dieu, que nous avons bâti cet hôtel et que nous y participons jour après jour. Tu es notre papa. Seigneur éternel, je t'appartiens. Ce que tu m'as promis avant le 31 décembre 2021, je vais entrer dans mes promesses. Seigneur 2022 m'appartient. Alléluia. Le diable a voulu remuer ça que... Il envoie une série de, de, de, de tristesses. Mais l'Éternel, mon Dieu, les témoignages sont grands sur cette plateforme. Et mon témoignage est en train de se construire. Et je vais bientôt témoigner. Avant le 31 décembre 2021, je vais témoigner de la gloire de mon Dieu. Parce qu'il est mon Dieu. Et ce qu'il m'a promis hier, il le fait aujourd'hui. Quand il dit, la chose arrive. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se répentir. Il est mon papa. Gloire à l'Éternel. Merci Yahweh Jiré. Merci Éternel, mon Dieu. Je rentre dans mes promesses par la gloire de Dieu. Je rentre dans ma destinée par la gloire de Dieu. Alléluia. Merci éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Bien-aimé, j'ai envie de partager avec vous quelque chose que je vis depuis un moment. C'est vraiment, je suis en train d'expérimenter de, ce que je peux appeler la faveur de Dieu. Vous voyez, je suis là comme ça. Et puis, je vois que j'ai des défis devant moi. Il y a des charges. Je dois faire face. Et puis, je suis un peu coincé. J'attends quelque chose. Mais et puis je me remets à Dieu. Et puis je dis, Seigneur, tu vois la situation, mais je m'en remets à toi. Parce que c'est ce que tu as dit de faire. Tu as dit de garder le silence et de regarder à toi bien aimé. Même quand ce que je dois faire, ça doit se passer le lendemain. Dieu ouvre une porte toujours. Et je suis en train d'expérimenter cette faveur particulière de Dieu. Parce que j'ai décidé de m'en remettre entièrement à lui. Je lui dis, Seigneur, je n'ai pas un autre Dieu. Tu veux que j'aille où Donc quand il y a une situation, Seigneur, c'est sur toi que je compte. Là, là, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas par où tu vas rentrer. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je sais que tu vas le faire. Et Dieu agit. Et il agit. Et il agit même au-delà de mon entendement. Ces jours ci j'attendais une entrée d'argent parce que je devais faire face à certaines situations. Bien-aimé, je vous assure. Sans même avoir ça, je me suis engagé dans certaines choses. Je me suis engagé à faire, à régler certaines situations. Bien-aimé, vendredi matin, j'avais fait des promesses, j'avais dit je m'engage à ça, je m'engage à ça. Vendredi matin, je me lève, je vais regarder. Je... Dieu a déposé pour moi une somme. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Peut-être c'est moi qui avais mal eu auparavant les soldes, mais Dieu a fait un miracle qui m'a mis à l'aise devant diverses situations. J'ai dit, Seigneur, ouais, j'aime quand tu fais comme ça. Seigneur, parce que je vois que tu es en train de t'occuper de moi de façon spéciale. Et Dieu me montre que ça, ça n'a rien à voir avec ce que je sais faire, avec qui je suis. Bah, je ne suis rien même. Je suis rien. Je suis, on va dire, la chouchou de l'éternel. et Dieu C'est-à-dire l'expérimentation de la chouchou de l'éternel. Je suis en train de vivre ça. Je suis en train de vivre ça. Donc le nom que tu te donnes, ce que tu penses que tu es pour l'éternel, bien aimé, il faut pas jouer avec. Parce que plus je le dis... Je rentre dans des administrations partout, je rentre des personnes qui ne me connaissent même pas, qui me connaissent sur Facebook et qui savent que sur Facebook, je suis tout le temps en train de dire je suis la chouchou de l'éternel. Des personnes, je rentre dans les bureaux, il y a des gens qui m'appellent la chouchou de l'éternel. Je souris et puis la personne me dit « Madame, c'est sur Facebook ». Je dis « Oui, je sais ». Vous voyez, le nom que je me suis donné là, Dieu est en train de me faire expérimenter ce que ça signifie. Je suis là Et de coup, je suis devenue insouciante. Parce que quand quelque chose arrive là, je suis tranquille même. Je regarde, je dis « Seigneur, je sais que tu vas faire ». Je, sais que tu, je ne sais pas comment tu vas faire. Hein, mais à la dernière minute, là, je sais que tu vas faire. Et il fait. Bien-aimé, j'étais là. Jusqu'à... Je ne peux pas imaginer les engagements que j'ai pris devant une situation familiale. Vendredi matin, Dieu a géré la situation. Je vous assure. En partant dormir, j'ai dit, Seigneur, demain c'est vendredi. Hein, c'est le dernier délai où je ne sais pas comment je vais faire. Donc, mais je suis même pas inquiète. Et Dieu a fait. Bien aimé, le nom que tu te donnes là, Dieu va agir par rapport à ça. Moi, en tout cas, je suis la chouchou de l'éternel et je demeure la chouchou de l'éternel. Alléluia! Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Oh bien aimé, Dieu veille sur moi, je peux le confirmer. Et aujourd'hui... Quand j'ai vu que c'est moi qui devais diriger, parce que c'était hier et puis finalement, à cause de ce que je vous ai expliqué, je sortais du cimetière, je me suis endormi, toute fatigué et tout ça. Aujourd'hui, j'ai dit, il faut que je me rattrape. Et j'avais carrément autre chose en tête. Quand Dieu m'a emmené à ça, ça veut dire qu'il a quelque chose à dire à quelqu'un sur cette plateforme ce soir. Il veille sur moi, Jésus sauveur, depuis son trône, il veille sur moi-même. Dans les petits détails. Il veille sur moi, Jésus sauveur, depuis son trône. Et Dieu est en train de faire des choses merveilleuses à ma famille bien aimé Il est en train de bénir ma famille, il est en train de unir ma famille, il est en train de travailler au milieu des miens. Il veille sur moi, je veux lui rendre grâce. Jésus sauveur, depuis son trône. Oh Seigneur, il veille sur moi, Jésus sauveur depuis son trône. Il calme les orages et nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. vers son sang pour moi, oh quel ami, quel ami. Il est Jésus, c'est vrai, bien-aimé. Il faut que tu expérimentes la faveur de Dieu, mais avec foi. Il calme les orages et nuages de ma vie et me donne sa joie. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Versant son sang pour moi, oh quel ami, quel ami. Il est Jésus. Tu veilles sur moi, Jésus sauveur, depuis ton trône. C'est vrai Seigneur, je l'expérimente chaque jour. Tu veilles sur moi, Jésus sauveur, depuis ton trône. Tu calmes les orages et nuages de ma vie. Tu me donnes ta paix. Personne ne peut m'aimer comme tu m'aimes. Versant ton sang pour moi. Oh, quel ami, quel ami, tu es Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, quel ami, tu es Jésus.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 tu es Jésus, Seigneur, tu es digne. Tu es digne d'être remercié. Tu es digne d'être adoré. Seigneur, je peux l'attester. Je peux le témoigner. Digne. Oh, digne tu Seigneur. Digne d'être remercié. Loué et adoré. Eh, eh, digne. Oh, digne tu, Seigneur, et que des bosses et que des bacanta. Digne d'être remercié, loué et adoré. Oh, Seigneur, je veux dire que tu es digne. Digne, Yahweh. Ouais. Oh, digne tu, Seigneur. Oh, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré.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 Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. C'est vrai, Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, parce que quand on t'a, on a tout. Parce que l'or et l'argent, c'est à toi que ça appartient. Et toi, quand on, on s'accroche à toi, quand on t'aime de tout notre cœur, qu'on a foi en toi, c'est toi qui nous donne l'or et l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant.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 tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. En tout cas, moi, j'ai trouvé mon bonheur avec Jésus-Christ. J'ai trouvé mon bonheur avec le roi de gloire. Alléluia. J'ai trouvé mon bonheur avec celui qui m'a sauvé, avec celui qui prend soin de moi à chaque instant, qui prend soin de moi jour après jour. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, je suis sauvé aux joies inexprimables. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours de larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh, quel bonheur, oh, quel bonheur D'avoir Jésus pour maître. Oh, mon sauveur, mon doux sauveur, À toi seul je veux être. Tu viens briser, puissant vainqueur Du mal, la tyrannie, Affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Ah, laissez-moi chanter mon roi. Oui, car je genoux je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser, jour après jour, Il m'aime, il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour Je crois, j'aime et j'adore. Allez, ah, laissez moi chanter, mon roi. Oui, qu'à genoux, je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi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 même c'est vers toi, Jésus. Devant toi, je me prosterne. Jésus. Même s'élève vers toi, Jésus. Devant toi, je me prosterne. Jésus.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 Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? J'étais perdu sans toi. Oh, que serais-je sans toi, éternel? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? J'étais anéanti sans toi, Seigneur. Que serais-je sans toi ce soir? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Oh, oh, j'étais perdu sans toi. Jésus, ma voix se lève vers toi pour t'adorer. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, oh Seigneur, mon cœur se lève vers toi pour t'adorer. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Oh Seigneur, qui serais-je sans toi? Et où serais-je? Seigneur mon Dieu, après cette série de deuils, mes mains s'élèvent vers toi pour t'adorer. Parce que sans toi je ne suis rien. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je suis anéanti. Sans toi, je ne suis rien. Seigneur, je vois comme tu veilles sur moi. Seigneur, mon Dieu, je suis de plus en plus convaincu que mon témoignage arrive. Je suis en plus convaincu, Seigneur. Déjà, tout ça, ce sont des témoignages. Mais je crois, Seigneur, mon Dieu, il y a quelque chose là que tu m'as promis. Tu sais, je sais. Toi et moi, nous savons. Oh, Dieu de gloire, tu m'as révélé cela. Tu as révélé à plusieurs autres personnes. Je crois, Seigneur, que le temps du témoignage est arrivé. Que ton nom soit élevé. Je crois en toi, Seigneur. Je crois, Seigneur, mon Dieu, que c'est le temps pour moi de ta de te rendre gloire. Parce que c'est fait. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi, tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Bien aimé, dis-le, dis à l'Éternel qui t'a déjà délivré. Il me faut te chanter un chant, Yahweh, plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur, mon Dieu, merci à toi. Seigneur, je n'ai rien fait pour mériter. Je n'ai rien fait. C'est par amour, c'est par plus grâce. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse car toi, tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur, mon Dieu, merci à toi. Merci, Seigneur. Toi qui me délivres de la main de l'ennemi, toi qui veilles sur moi jour après jour, oh Seigneur, que ton nom est merveilleux. Alléluia. Oh gloire à toi, Seigneur. Je veux dire au oh, monde entier que tu es Dieu. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Yeah, oui. Oh, je veux dire aux oh, quatre vents que tu es mon papa. -il. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout, Oh, je veux dire à l'univers que tu es Dieu. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Bien aimé, dis à l'Éternel pourquoi tu proclames ce nom. Moi, je veux dire au vent qui souffle que tu es mon papa. Ah. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Oh, Yahweh, moi je veux dire au monde entier qu'il n'y a que toi. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. J'étais affligé, tu m'as consolé. Oh, Seigneur. Oh, j'étais triste, tu as pris soin de moi. Oh, je veux dire au soleil qui se lève que tu es mon papa. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Ah oh, Seigneur. Oh, je veux dire à l'eau qui tombe que tu es Dieu. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Oh, moi, je veux dire à la mer qui coule, que tu es Dieu. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Yahweh. oh moi je veux dire aux oh, quatre vents que tu es mon Yahyaï. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Oh je veux dire à l'univers que tu es Dieu. Tu es mon papa, voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire ce pourquoi tu es prêt à proclamer l'éternel? Pourquoi tu proclames l'éternel? Est-ce que tu peux le proclamer ce soir? Est-ce que tu peux dire pourquoi Dieu est ton Dieu? Pourquoi tu le proclames? Moi, je veux dire à l'univers que tu es mon papa, je suis ta chouchou. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Moi, je veux dire à l'accident que tu es mon papa. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Par toi, Seigneur, je possède ce monde. Par toi, Seigneur, les richesses de ce monde viennent à moi. Par toi, Seigneur, je suis à la table des rois. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Par toi, Seigneur, j'ai la santé. Par toi, Seigneur, ma famille est délivrée. Oh, par toi, Yahweh, oh, j'ai toutes les grâces, toutes les faveurs. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Oh, Seigneur, tu m'as montré, Seigneur, que je ne suis plus seul. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Par ta grâce, Seigneur, je suis à la table des grands. Par ta grâce, Seigneur, un miracle avance vers moi. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Oh, moi, je veux dire Oh, quatre vents que je suis ta chouchou, la chouchou de l'éternel. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Oh, je veux dire à l'univers que tu es mon rédempteur. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Oh Seigneur, tu es mon Dieu. Oh Seigneur, tu es mon Dieu, à toi je vais chanter un chant d'allégresse. À toi je vais chanter un chant d'allégresse. À toi Éternel, mon Dieu, je vais chanter la gloire. Oh Seigneur, je vais t'élever parce que tu es Dieu au-dessus de toute divinité. Tu es Dieu Seigneur mon Dieu, nul ne peut se comparer à toi. L'univers proclame tes louanges. L'univers proclame tes louanges. Moi, je veux t'adorer. Du plus profond de mon cœur, de jour en jour, à chaque instant, je veux t'adorer. Tu es ma victoire. Que ton nom soit élevé. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Yahweh. Adorateur et adoratrice, glorifie le nom de ton Dieu. Adore ton Dieu à chaque instant. Il a quelque chose de merveilleux, de merveilleux pour toi. Ton témoignage est en cours. Saisis-le par la foi. Moi, je crois que d'ici le 31 décembre 2021, moi, je vais témoigner de la gloire de Dieu. Moi, je vais proclamer. Bien-aimé, déclare-le, accepte-le, confesse-le. Jésus n'a rien fait d'autre. Chaque fois qu'il faisait des miracles, il disait et la chose arrivait. Bien-aimé, dis-le, déclare-le. Bien-aimé, quand on lui dit la fille de telle personne est morte, il dit Noël dort. Il dit, on dit Lazare est mort. Il dit, Lazare dort. Bien-aimé, il proclame, il confesse, il déclare. Et la chose arrive. Bien-aimé, toi aussi déclare. Moi, d'ici le 31 décembre 2021, je le dis avec foi. Je vais témoigner de la gloire de Dieu. Je vais témoigner du miracle de Dieu dans ma vie. Alléluia. Et je te souhaite la même chose. Sois béni. Demain béni abondamment. N'oublie pas d'adorer ton Dieu, quelles que soient les circonstances. À chaque instant, adore ton Dieu. Et Dieu se révèle à toi. Dieu se révèle à toi. Oh Seigneur, merci pour la faveur que tu mets sur la vie de chacun de tes enfants ici. Sur la vie de chacune de tes filles. Oh, merci pour leur potentiel que tu fais exploser. Au oh, nom puissant de Jésus. Merci pour le miracle de tes enfants qui se réalisent. Merci pour les témoignages qui vont être nombreux sur cette plateforme. Au oh, nom de Jésus. Bien-aimé que la gloire de Dieu soit sur toi. Amen, Amen et encore Amen.